salut tout le monde bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale tout simplement parce que j'ai été contacté par une marque pour tester un de leurs produits il s'agit de la marque bank spécialisée dans tout ce qui est moniteur informatique donc pour les pc bref des écrans d'ordinateur et ils m'ont envoyé un produit un peu spécial Bon, ils m'ont pas contacté que moi ils ont contacté aussi d'autres youtube et ils m'ont envoyé euh, une lampe de bureau ah oui je sais ça fait pas rêver comme ça mais restez il s'agit d'une lampe intelligente il s'agit du modèle bank screen bar bon je me suis Petit peu posé la question, je me suis dit à Bank, Bank, que fais-tu Bank est quand même une marque qui fait pas des lampes euh, toutes simples. Je me suis un petit peu renseigné sur le produit. Pendant ce temps-là, ils me l'ont expédié. Et finalement, cette screen bar, cette lampe, n'est pas une lampe comme les autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire une vidéo où je vais vous présenter le produit, mais je vais également vous dire ce que j'en pense. Et croyez-moi, j'ai pas été payé. Encore heureux, parce que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Alors, vous le savez tout comme moi, la plupart du temps, on travaille dans un bureau, dans une ambiance assez sombre. Et vous le savez certainement, c'est assez mauvais, en tout cas, de porter son regard sur un écran. Alors qu'on est dans un environnement très sombre, souvent on a une sensation assez désagréable et on sent très clairement que ça fait pas du bien à nos yeux. Et ça, Bank l'a bien compris. Voilà techniquement, si on devait résumer, à quoi sert cette screen bar. C'est tout simplement une barre, comme son nom l'indique, que vous allez placer sur le dessus de votre écran. Vous allez connecter cette barre directement en USB pour pouvoir l'alimenter. Et en fait, cette screen bar est une lampe intelligente qui va pouvoir éclairer votre plan de travail. Mais pas seulement éclairer. Vous allez pouvoir choisir la température de la lumière, plutôt chaud, plutôt froid vous allez également pouvoir régler l'intensité et pour finir il existe un mode tout auto qui grâce à une sonde analyse la lumière dans la pièce et compense justement le manque de luminosité par l'éclairage de cette lampe alors d'après bank dans une pièce il faut à peu près 500 lux pour travailler dans de bonnes conditions en tout cas pour pas se flinguer les yeux et c'est ce que promet justement cette lampe vous offrir le confort optimal pour vous permettre d'être le plus productif possible bon ça je l'avoue ça fait vraiment discours marketing on va voir ce que ça rend en vrai bon alors dans les faits je partais quand même avec une opinion plutôt défavorable de ce produit je me suis dit oui c'est très gadget et finalement c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation pour finalement ne pas oublier de s'en servir comme je vous l'ai dit la lampe est alimentée par usb donc vous la connectez directement à votre ordinateur s'il possède une sortie usb type a si c'est pas le cas vous avez des hubs. Attention pour les hubs, s'ils ne sont pas alimentés, faites attention à ce que ce hub ne soit pas encombré, parce que il m'est arrivé, moi, de brancher pas mal de trucs sur mon hub, et en plus de brancher la lampe, et finalement la lampe n'avait pas suffisamment de puissance pour bien fonctionner. Donc attention sur ce point-ci. Vous avez comme je l'ai dit, la possibilité de régler l'intensité de la lumière, de régler la température de la lumière, pour plus ou moins être en accord avec ce que vous faites. Bon, Bank ils disent dans leur présentation qu'une température de couleur chaude, c'est plus pour des moments de détente, et une température de lumière froide, c'est pour être plus concentré. Encore une fois, très marketing. Et vous avez également la possibilité d'appuyer sur le bouton magique qui utilise la sonde pour capter et pour vous donner en gros la luminosité la plus appropriée. Bon, au passage, ils disent également qu'il n'y a pas d'éblouissement. j'ai pas trop compris à quoi ils voulaient faire référence parce qu'ils disaient que voilà si on utilise bas de lampe, des fois on peut être ébloui. Bon, ok. Mais voilà, pas euh, de reflet. Hein, la lumière qui se projette ne réfléchit pas sur votre écran. Hein. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette petite lampe Finalement, elle est bien pratique, elle prend pas de place. Aussi, c'est un argument de la part de Bank. Elle ne prend pas de place sur le bureau, elle est directement sur votre écran, donc c'est assez pratique. J'ai trouvé le produit assez intéressant. Bon, je me suis pas senti plus productif avec, mais c'est vrai que c'est un certain confort d'avoir une lampe qui éclaire comme il faut le plan de travail. Les différents réglages sont bienvenus. C'est vrai que c'est assez simple, y a pas 50 réglages. On tombe rapidement sur ce qu'on veut obtenir. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas sûr que tout le monde a envie de s'offrir une lampe à quand même 100 euros. Oui, c'est quand même 100 euros. Heureusement que Bank me l'a envoyé parce que je pense pas que je me la offerte de moi-même. Mais voilà, j'ai eu le mérite de l'avoir entre les mains et finalement ça reste confortable, surtout quand on a l'habitude voilà, de travailler souvent dans la pénombre, là on a vraiment un sentiment de confort. Au passage, je vous laisse juste en dessous un lien vers Amazon pour commander cette lampe, hein, c'est pas du tout un lien d'affiliation, hein, je touche absolument rien mais voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le produit ou sur la vidéo à me les laisser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu pour la vidéo, ça fait vraiment plaisir, également vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos vous pouvez me retrouver sur instagram et également sur le site lié à l'actualité apple le site applenewsfrance.fr en attendant on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao